Aujourd'hui, nouvelle vidéo à la découverte du job de technicien itinérant chez M3 avec Michel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Coup, like la on doit partir tout de suite, il y a une intervention à faire. Salut Michel, <rire> on y va. Quand bon, il y a eu urgence, il y a eu urgence Michel. Bon Michel, ce job, typiquement en quoi il consiste eh ben en fait, il euh, n'y a pas deux jours qui se ressemblent ah ouais. euh, On n'a jamais les mêmes pannes On intervient sur euh, différents types de matériel De la mini pelle à la pelle de 22 tonnes euh, Que ce soit du télétruck à la chargeuse euh, Avec une grande diversité par nos clients Ce qui est agréable, c'est qu'à force euh, On établit une vraie relation de confiance avec nos clients Qu'est-ce que tu aimes toi dans ce job chez M3 ben, Le challenge, réussir à dépanner la machine Dépanner le client Ok cool et alors les qualités qu'il me faut moi pour rejoindre ton équipe Il faut que tu sois motivé, curieux, que tu aies un bon esprit d'équipe et que la satisfaction client soit une de tes priorités aussi. Donc là on va chez un de nos clients, euh, apparemment il aurait une perte de puissance moteur. Bon ça ne doit pas être une très très grosse panne euh, sur quel aller... type d'appareil Sur un télescopique. Bonjour Benjamin, ça va Ça va ouais Bonjour. Je te présente Jerry, donc euh, il est à l'essai en ce moment avec nous. Alors, alors qu'est-ce qui se qu -ce passe qu Il se passe que euh, j'avais un manque de puissance et puis euh, bah, il a fini par caler donc là il veut plus démarrer. Ok, et eh ben je te demande une petite signature. Ça marche. Et on va regarder tout ça. Ok, merci. Allez, à merci. tout à l'heure ah, alors La panne. Grâce à l'appli, on peut voir où est-ce que se trouve l'engin et ce qu'il a comme panne actuellement dessus. Oh, manque de puissance, c'est le moteur qui a le code d'erreur P025300. Et l'USB, hop, à l'ordinateur. Allez, ça ne devrait pas nous prendre très longtemps. Et alors, Michel, si jamais tu n'arrives pas à diagnostiquer ou dépanner euh, Je peux rentrer en contact avec mon chef d'atelier ou mes autres collègues. D'accord. Et euh, du coup, par téléphone ou par mail, on peut tous se dépanner les uns les autres. Et voilà ce qui Et nous allez. intéressait. Erreur, régulation, pression, rampe positive pendant. Par le IMV. Bon pour moi c'est du charabia. Hein. Pour toi c'est du charabia. <rire> pour nous, euh, ben là donc, ça veut dire qu'on a eu une mauvaise alimentation sur le circuit de carburant. D'accord. On va tester la pompe et on va peut-être la remplacer. Et voilà certainement la pompe qui est en cause. Bon et sinon toi Michel, comment ça s'est passé les premiers jours Eh bien, euh, dès le début, on m'a fait confiance et on m'a donné tous les moyens techniques euh, pour y arriver. D'accord. On m'a formé euh, et on m'a expliqué euh, toutes les, les petites combines euh, pour y arriver. Bon, c'est réparé C'est parti Allez Eh ah bien, bah tiens, justement, Benjamin, on vient de terminer, c'est réparé. C'est bon, impeccable Ouais, c'était pas grand-chose. On a ouais. remplacé la pompe à carburant et on a fait un petit prélèvement de carburant pour euh, voir s'il n'y a pas de soucis dans ton ouais. gasoil. Ok, bon, mais ça marche. Au moins, ça n'ai pas perdu de temps, impeccable. Au fait plaisir fait. Merci à la prochaine. Au, revoir. Au revoir Allez, salut à bientôt. Bon alors Michel, on est de retour à l'atelier. Il faut quand même que tu me présentes M3, s'il te plaît. Donc euh, M3, c'est 12 agences réparties dans tout le Grand Ouest de la France. On est le plus grand concessionnaire JCB de France. Pour quel type de matériel Donc euh, TP, BTP et Agri. Occasion. 9 occasions, euh, maintenance. Et alors quels sont les chiffres clés de l'entreprise aujourd'hui Donc les chiffres, c'est 170 personnes qui travaillent pour le groupe M3 avec 80 techniciens, donc euh, ce qui, en 2017, nous a permis de préparer 1350 machines wow. neuves et occasions. Pour un chiffre d'affaires de… 80 millions d'euros. Quand même. Et alors, l'actualité, c'est le recrutement de techniciens comme toi, c'est ça Oui. Pourquoi ben, Parce que M3, c'est très dynamique et euh, on est constamment en train de créer des nouveaux postes dans toutes nos agences, donc euh, tu es le bienvenu. Ben, merci Michel. Pas de problème. Les deux, ont travaillé également pour l'environnement, l'industrie et le bâtiment. Carrière, la preuve, 90% de nos chefs d'atelier sont d'anciens techniciens. Les deux, le métier a évolué et le digital fait partie de notre caisse à outils. Jaune, sans aucun doute. Autonome, mais pas isolé. L'esprit d'équipe fait partie de notre ADN. 97% des salariés sont fiers de travailler pour M3 reconnu et par tous, mon entreprise, mes clients, notre constructeur. Une belle JCB avec un service après-vente de qualité, c'est ça M3. Bon Michel, merci beaucoup pour la découverte de ton job. Mais de rien, c'était un plaisir. Écoute, moi j'ai d'autres entreprises du groupe Dubreuil à visiter. Par contre vous, vous avez sans doute le profil pour rejoindre les équipes de Michel chez M3. Postulez, quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Alors Michel, on le boit quand ce café c'était ce matin, on repasse devant.